Retour à la terre de Manu Larsonet et Jean-Yves Ferry, édité chez Dargo en 2002. Mettez-vous ouvert avec cette série qui raconte de façon drôle et décalée la vie à la campagne. La ville à la campagne, c'est quoi au final Un silence un peu difficile à vivre pour les habitués du périph. Cabrel en musique de fond, des boulettes de mie de pain en guise de gomme, des fleurs et des oiseaux. Manu et Mariette, jeune couple trentenaire viennent de quitter leur banlieue natale pour habiter dans un petit village de province. À peine arrivé, Manu Larsenet n'a qu'une idée en tête, se connecter à la civilisation qui lui manque déjà cruellement. Auteur de BD, il vit pour ses créations. D'ailleurs, sa dernière œuvre, Plaste, lui a pompé toute son énergie. Bientôt, son ami Jean-Yves Ferry lui rend visite et ils écrivent ensemble une série qui s'appelle « Retour à la Terre ». Nous nous délectons de la nouvelle vie de Manu sous forme de petits épisodes d'une demi-page qui se suffisent à eux-mêmes mais qui ensemble forment une histoire attachante et amusante. On a de la tendresse pour les maladresses accumulées au fil des pages par un Manu larciné plus vrai que nature. Ferry au scénario et l'arsené au dessin, voilà un couple qui fonctionne à merveille. Le scénario plein d'humour s'appuie sur des dessins simples mais efficaces. La mise en abîme des auteurs via leur héros est drôle, la vie à la campagne, l'amitié, la famille l'emporte sur les doutes existentiels et les affres de la création artistique. Les deux compères croquent le monde rural mais sans jamais tomber dans la caricature ni d'un côté ni de l'autre. Bien au contraire, les peurs existentielles du pauvre Manu sont balayées par l'authenticité des gens qui l'entourent. Avis à tous ceux qui ont entendu l'appel de la nature et qui n'ont jamais osé franchir le pas. La vie au vert est une vie pleine de sagesse et de surprises. Et après six tomes de ce retour à la terre, on a toujours envie de respirer l'air pur des ravanelles. Manu Larsenet est l'auteur de nombreuses BD. Entre autres, le combat ordinaire lui vaudra le fauve d'or du meilleur album en 2004. Et la quadrilogie Blast est saluée par la critique en 2009. Quant à Jean-Yves Ferry, on lui doit la BD de Gaulle à la plage et plusieurs aventures d'Astérix. Les deux compères se sont retrouvés en 2007 pour deux opus pleins d'humour, le sens de la vis.